C'est un vaste chantier, puisqu'il s'agit de 1600 logements dans trois résidences celle de l'usine Mathieu, Mortenol et Bergevin, face au rôle Paul Chanchon. Vous savez dans quel état se trouvent ces lieux d'habitat, parce qu'on parle de bâtiments, mais il s'agit de lieux où vivent des citoyens. Et donc, c'est un long processus qui franchit une étape aujourd'hui celle de la signature de la convention de partenariat. Convention qui a pour objectif d'orchestrer la concertation avec les citoyens, puisque nous, notre vision politique inclut cette participation citoyenne. Nous l'avons promis pendant la campagne. Nous avons toujours dit que nous ne ferons pas pour les citoyens, mais nous ferons avec eux. Et le, il n'y aura pas de renouvellement urbain avec la SIG si les citoyens ne sont pas inclus dans la réflexion sur ce que deviendront leurs quartiers. C'est donc pas simplement un acte de cession qui va être conclu avec la SIG. La, la, la convention de partenariat vient définir le cadre, vient définir les valeurs qui vont nous guider dans le cadre de la signature de la vente effective qui va être conclue par la suite. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que c'est ensemble que nous allons bâtir un projet de renouvellement urbain. La SIG a proposé une esquisse, elle va être soumise à la concertation. La population va avoir à dire son avis, à dire même ses envies, que c'est inscrit dans la convention. Et nous aurons le devoir d'en tenir compte, transformer en acte la volonté, les désirs, les rêves des citoyens. En tout cas, personnellement, en tant que maire, je suis très heureux de signer cette convention ce matin. Et j'ai bon espoir que les rêves de nos citoyens de vivre dans un cadre de vie amélioré deviendra bientôt réalité. C'est rien de le dire. C'est un chantier d'une ambition assez immense. C'est euh, non seulement réinventer la pointe, comme, euh, comme le projet euh, s'intitule, c'est euh, travailler sur Mortenol, sur Bergevin, sur Louisie Mathieu, des, des patrimoines qui ont pu euh, se sentir oubliés euh, ces dernières années. C'est reconstruire, démolir, euh, aménager. C'est euh, c'est changer le visage de Pointe-à-Pitre. Et là, ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est signer une convention de partenariat où on s'engage collectivement avec la mairie à la concertation et à l'information des habitants. À aller au plus près des gens qui font l'énergie de ces quartiers, leur expliquer ce qui va se passer, comment ça va se passer, les rassurer sur leurs inquiétudes évidemment, parce qu'il y a des gens qui vont, être, qui vont devoir quitter leur logement puisqu'à un moment donné il sera probablement démoli, pour être construit ou pour que d'autres choses soient reconstruites. C'est aussi d'intégrer de la mixité dans, dans ces quartiers. Et c'est finalement ce que disait le, le maire tout à l'heure, notre boulot c'est de faire des lendemains meilleurs. C'est notre travail, c'est de faire en sorte qu'après notre arrivée, la Guadeloupe, les Guadeloupéens, sur un chantier comme ça, ils se disent « Ok, c'est mieux, on est bien » et, et qu'il n'y ait pas d'endroit de, où des citoyens se sentent citoyens de seconde zone, où les citoyens se sentent euh, oubliés. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mettre tout le monde dans le bateau et d'emmener le bateau plus loin, plus haut et pas forcément plus vite d'ailleurs. Il faut prendre le temps et c'est pour ça qu'on fait de la concertation et qu'on décide de s'engager sur ce sujet-là.